Amazing, unbelievable, astonishing. Apple a annoncé quatre produits avec plein de superlatifs comme d'habitude. Et une fois encore, il a fait très très fort, notamment sur le PC. Enfin le PC, les ordinateurs quoi. Premier produit présenté, en dehors de l'iPhone 13 Pro dans son nouveau coloris vert, un nouvel iPhone SE. Comme le prédisaient les différentes rumeurs, pas beaucoup de changements par rapport à la génération précédente. Le nouvel iPhone SE reprend exactement le même design et ça commence à faire un petit peu beaucoup d'années qu'Apple recycle le design de l'iPhone 8. En fait, l'essentiel des nouveautés se situe sous le capot. On a donc la nouvelle puce A15 Bionic qui va permettre de vraiment transformer toute l'utilisation. En dehors du gain de puissance, de performance et en dehors de toutes les performances graphiques améliorées, on a en fait de nouveaux usages qui sont possibles, notamment sur la photographie, puisque toutes les nouvelles fonctionnalités disponibles sur les derniers iPhones sont maintenant disponibles sur l'iPhone SE. La nouvelle puce A15 Bionic va aussi permettre d'améliorer l'autonomie, donc ça c'est quelque chose qu'on vérifiera lors d'un test, mais si c'est comme les derniers iPhone 13, a priori ça devrait être plutôt pas mal. Autre amélioration, la caméra frontale qui est désormais une caméra de 12 mégapixels avec la dernière technologie Deep Fusion et le Smart HDR 4. Tout ça, ça va permettre d'avoir donc des visioconférences beaucoup plus qualitatives. Sinon, on a toujours un écran de 4,7 pouces, Retina HD seulement, mais Apple a quand même ajouté le même verre de protection que sur les derniers iPhone 13. Et enfin, on notera une certification IP67, toujours le même Touch ID pour la sécurité lors des transactions, mais aussi pour déverrouiller le smartphone. Et quelques nouveautés sur iOS 15, en fait, toutes les dernières nouveautés d'iOS 15 qui n'étaient pas disponibles sur le dernier iPhone SE, mais qui sont maintenant disponibles sur le nouveau modèle. Toujours grâce à la nouvelle puce, en fait. Alors, ce nouvel iPhone SE sera disponible en précommande dès ce vendredi 10 mars. Il se décline en trois coloris, noir, blanc et rouge. Et il est proposé à partir de 529 euros avec 64 Go de stockage. Les premières livraisons auront lieu le 18 mars. C'est aussi la date de commercialisation du nouveau produit. Apple a également présenté un nouvel iPad. Comme à chaque fois à cette période de l'année, c'est l'iPad Air qui est à l'honneur. Donc pour sa cinquième génération. Et là encore, Apple met le paquet sur la puissance. Puisque la principale nouveauté par rapport à la génération précédente, c'est l'intégration d'une nouvelle puce. Et quelle puce Puisqu'il s'agit de la puce M1. Et grâce à l'intégration de cette nouvelle puce, l'iPad Air, de cinquième génération devient un produit professionnel à part entière grâce bien sûr à sa puissance mais aussi grâce à sa puissance graphique qui va permettre vraiment de faire de tout, du montage, de la photo et même peut-être de la conception 3D puisque la puce M1 c'est vraiment une bête de puissance. Donc l'iPad Air devient une machine de travail ultra puissante mais aussi une machine de divertissement puisqu'on va pouvoir jouer à tous les jeux les plus puissants du moment grâce à ses performances graphiques avancées. Le tout dans un format toujours aussi fin, toujours aussi léger et toujours aussi agréable à utiliser au quotidien. Parmi les autres nouveautés, pour coller un petit peu aux tendances du télétravail et de la machine de travail, Apple a intégré une nouvelle caméra de 12 mégapixels avec le center stage qui va permettre en fait de suivre un sujet, un mouvement pendant une visio. Ça existe déjà sur certains Mac, ça existe aussi sur les iPad Pro, ça arrive maintenant sur l'iPad Air de 5 génération. Et il est toujours proposé en 5 coloris, alors là je vais les lire parce que je ne m'en rappelle plus, Space Gray, Starlight, Pink, Purple et Blue. D'ailleurs le Blue c'est un tout nouveau Blue qu'ils ont dit chez Apple. Pour les différentes compatibilités avec les accessoires Apple, eh bien, ce nouvel iPad Air de 5e génération est compatible avec le Smart Keyboard, le Magic Keyboard et le dernier stylet Apple Pencil de 2e génération. L'iPad Air 5 est disponible en précommande dès le 10 mars, pour une distribution le 18 mars. Il est disponible à partir de 699 euros. Et donc là, on est sur du 64 Go pour une machine surpuissante comme ça, un peu moyen. Sinon, il faudra mettre la main au portefeuille pour avoir une version 256 Go qui, bon, Coute un petit bras du coup maintenant. Et vient maintenant le moment des deux annonces majeures qui devraient intéresser les professionnels puisque Apple a présenté un nouvel ordinateur et le nouvel écran qui va avec. Alors là encore, les rumeurs avaient vu juste, hein, il y a un Mac Studio qui est la petite machine qui ressemble à un énorme Mac Mini. Alors le Mac Studio, c'est l'occasion pour Apple de présenter une toute nouvelle puce, encore plus puissante et incroyable et magique que toutes les autres. Cette nouvelle puce, c'est la M1 Ultra. Et en fait... Apple avait caché un petit secret avec sa M1 Max qui était sa puce la plus puissante. Il y a en fait un petit élément dans la M1 Max qui permet de rattacher une autre puce qui va apporter encore plus de puissance. Et cette autre puce, une fois rattachée, elle va permettre d'avoir deux M1 Max et donc d'avoir une M1 Ultra. Donc en résumé, une M1 Ultra, c'est deux M1 Max. Alors, je ne vais pas énumérer tous les euh, plus de puissance, de 60%, de machin pour cent, de plus de fois plus puissant que machin. C'est pas le plus intéressant ici. Retenez juste que la M1 Ultra, c'est la puce la plus puissante du moment et de loin la plus puissante par rapport à tous les concurrents, y compris la dernière M1 Max. Et donc, forcément, elle ne s'adresse pas à un grand public. Elle n'est pas intégrée à des produits grand public, mais à des produits professionnels. Et le produit professionnel présenté par Apple, c'est le Mac Studio. Alors ce Mac Studio, il prend la forme d'un boîtier comme un Mac Mini, sauf que comme il est ultra puissant et qu'il intègre d'énormes composants et qu'il a besoin de beaucoup plus de dissipation de chaleur, il est plus épais. Donc il fait 7,7 pouces de large, en fait c'est un carré de 7,7 pouces, sur 3,3 pouces de hauteur, donc c'est un beau bébé quand même. Mais quand on sait la puissance qu'il y a à l'intérieur, et eh en fait, il est tout rikiki hein, finalement. Donc ce Mac Studio intègre soit une M1 Max, soit une M1 Ultra. Forcément, Apple a mis en avant celui intégrant la M1 Ultra. Là encore, je n'ai pas rentré dans les détails de tous les gains de puissance. En fait, retenez simplement, en fait, Apple a donné un exemple vraiment concret de la puissance du Mac Studio et de la M1 Ultra avec cette nouvelle puce. Les créateurs de vidéos, par exemple, peuvent faire des montages de 18 flux 8K ProRes en simultané, sans que la machine ne présente de signes de faiblesse. Et tout ça en consommant moins d'énergie, puisque le Mac Studio consomme 1000 kWh d'électricité par an de moins que la machine la plus économe concurrente. Apple fait plaisir aux professionnels puisqu'il propose une connectique très riche. Au dos du Mac Studio, on a 4 Thunderbolt 4, on a 2 USB classiques, il y a un port HDMI, une prise casque. À l'avant, il y a aussi 2 USB-C et un slot pour 4 SD. Alors ce petit boîtier ne vient pas tout seul. Apple a développé un autre produit, le Smart Display, qui est donc un tout nouvel écran. Lui aussi est constitué d'aluminium, il peut s'orienter à 30 degrés. Et grâce à un adaptateur vendu séparément et qui doit coûter encore une petite fortune, il est possible aussi de jouer sur la hauteur de l'écran. C'est un écran 5K Retina de 27 pouces, compatible des CIP3, etc. etc. Enfin bref, toutes les dernières normes d'imagerie, c'est incroyable et magique. Un milliard de couleurs et il y a Trouton. Apple se vante de proposer le meilleur revêtement anti-reflet disponible sur le marché. Et il y a aussi une version avec un verre nano-texturé qui est proposé en option. Ça a un peu, hein, je suis désolé. Le moniteur lui-même intègre une puce A13 Bionic parce qu'il intègre aussi un capteur, une caméra de 12 mégapixels avec Center Stage. Et donc la puce va permettre de profiter de Center Stage. Il y a aussi un système audio complet avec 6 haut-parleurs. Et le tout est compatible avec l'audio spatial d'Apple, mais aussi avec Dolby Atmos. L'écran embarque 3 USB-C, 10 gigabits par seconde, un Thunderbolt. Il peut recharger les MacBooks avec une puissance de 96 watts. Un MacBook Pro peut se connecter simultanément à trois studios displays. Et il y a un kit clavier, souris et trackpad de couleur noire pour bien s'adapter au design de l'ensemble. Le Mac Studio est proposé à 1999 dollars avec une puce M1 Max. Mais avec la M1 Ultra, ça monte. Hein. On est à 3999 dollars. Et le studio display, lui, il est proposé à 1599 dollars. On ne manquera pas de mettre dans les commentaires les derniers prix en euros de ces deux appareils. Voilà, c'est fini pour ce résumé de la Keynote d'Apple de mars 2022. Merci à tous de l'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour recevoir une notification dès qu'une nouvelle vidéo est disponible. Bien sûr, nous allons essayer de tester tous ces produits prochainement. Donc, restez connectés. C'était Romain pour la chaîne de précipit.